Bonjour, à nouveau en pleine nature avec ma chienne cannelle pour une belle séance du soir pour se détendre. Avant de commencer, même si vous ne pratiquez pas cette séance tout de suite, regardez-la jusqu'à la fin afin de vous en imprégner avant de l'essayer. Et aussi parce que vous le savez, à la fin il y a ma phrase du jour et mon cadeau. La première chose à faire avant de commencer les postures, c'est de créer un sas de décompression, une sorte de parenthèse. Et pour ça, on s'assied soit sur une chaise si on est mieux, soit en tailleur sur votre tapis, quelle que soit la hauteur de vos jambes. Vous le savez que ça n'a pas d'importance. La colonne le plus droit possible, sans raideur inutile. On choisit la position confortable de nos bras et on peut fermer les yeux. Ensuite, quelques soupirs. Profonde inspiration. Et on relâche le souffle. Un peu comme on relâcherait un ballon qu'on vient de gonfler. Encore au moins une ou deux fois. Jusqu'à ce qu'on se sente vraiment plus détendu. Ensuite, on écoute nos cinq sens. On peut réouvrir doucement les yeux, s'imprégner des couleurs, des objets, de la luminosité. Avant de les refermer. On peut s'imprégner des sons lointain ou plus proche. S'imprégner des températures. La différence entre la température de vos pieds, de votre front et des parties couvertes par les vêtements. Puis des odeurs. Ensuite, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on ressent. Comment honnêtement se sent-on là, tout de suite sans juger puis nos pensées quels sont nos petits commentaires sans se formaliser comme si on écoutait une discussion extérieure mais surtout enfin on utilise en même temps tous ces différents niveaux d'attention un moment de détente et de calme c'est notre parenthèse du soir puis un soupir le temps de doucement déplier les jambes. On va pouvoir commencer à faire la pince, l'étirement de tout l'arrière du corps. En position de salutation, et les pieds flex. Belle expiration. Doucement inspire. Comme pour une salutation au soleil. Remonte, suis les mains du regard, doucement. Encore une fois. Peu importe où vont les mains, ça n'a pas une grande importance. Inspire. Troisième et dernière. On agrippe les doigts. Encore une fois, peu importe où, ça dépend de votre souplesse. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il faut que les coudes soient au moins légèrement fléchis pour ajuster l'intensité de l'étirement donc sur l'arrière de notre corps. Et surtout, important, on s'immobilise. position ni trop confortable, ni trop inconfortable. Respiration profonde, respiration Ujjayi, si vous la connaissez, Sinon, elle, elle est là-haut. Si vous regardez la vidéo Ujjay, mettez celle-ci en pause pour y revenir ensuite. Au moins trois respirations profondes, comme une méditation au cœur de la posture. Une dernière. Avant de remonter, joint les mains et inspire. Et soupir de détente. C'est important de laisser s'ouvrir les pointes de pied, les paumes, de détendre les reins. Et le souffle. La position pour équilibrer la pince, c'est l'étirement de l'avant du corps. Les mains se placeront naturellement. L'orientation des doigts dépend de vos poignets, vers l'avant, vers l'extérieur ou vers l'arrière. C'est vos poignets qui vont décider. Les pieds sont pointés et joints. Une belle inspiration pour basculer le bassin en avant, le torse, et si les cervicales le permettent, levez plus ou moins le menton. Suivant votre niveau, la force de votre dos et de vos poignets, facultatif, la variante soulevée, où on lève le bassin, fesses serrées, et où on essaie de descendre les orteils. Quelle que soit votre position, trois respirations Ujjayi Profonde. Détends bien le front. Détends toutes les parties du corps, inutiles à la posture. Retour lent. Jusqu'à la position de départ et le même type de détente, dos, pointe de pied, paume, soupir. Ensuite, vraiment indispensable le soir, c'est une chandelle pour aider le retour veineux. Prenons le temps de nous allonger, aujourd'hui les jambes repliées et les paumes sur votre tapis. On prépare le souffle. À la prochaine expiration, à peine un peu d'élan pour soutenir les reins, pour tendre les jambes pas trop hautes au début, le temps de trouver la hauteur pour les mains et le rapprochement pour les coudes. Et Suivant nos possibilités, les jambes plus ou moins hautes, vous le savez si vous avez vu la vidéo sur les chandelles ici, que la hauteur des jambes n'a pas une très grande importance à condition de respecter nos possibilités de la position raisonnable à la position facultative plus verticale. Dans tous les cas, trois respirations profondes. Ne forçons pas, on est là pour se détendre le soir. Avant de redescendre, je vous conseille de descendre un peu les pieds pour soulager les mains, un bras après l'autre sur votre tapis pour freiner avec vos abdominaux. Ensuite, je vous propose une position très relaxante le soir. La position du bébé sur le côté. Trouvez la hauteur pour votre tête, soit sur le bras, soit sur une ou deux mains, évidemment sur le côté qui est le plus confortable pour vous, la colonne bien arrondie, n'hésitez pas à remonter vos genoux, c'est une position un peu de fœtus, où on cherche le réconfort, la sécurité, comme si on cherchait à se consoler, respiration passive, incontrôlée, le plus détendu possible. Et on compte 3-4 respirations passives. Attentif à tout. recherche de bien-être. Un léger soupir. Et enfin, on prendra le temps à une position du bébé aussi. Mes genoux écartent. Suivant l'état de nos genoux, le bassin reste plus ou moins haut. Si les genoux le supportent, on est ainsi en direction des pieds. Aujourd'hui, donc, on va faire la position genoux écart Suivant l'état de vos hanches, trouvez l'écart maximum de vos genoux. Cette position de l'enfant, on l'appelle parfois du bébé, est la plus proche de la réalité. Dire qu'on dormait comme ça, enfant, probablement. On trouve une position pour nos bras. C'est important que le front soit posé. S'il ne peut se poser au sol, on peut utiliser nos mains ou nos poings fermés pour la hauteur idéale. On peut aussi avoir une tempe au sol, du côté le plus favorable pour nos cervicales. Un ou deux soupirs. Et à nouveau, on reste en respiration incontrôlée, passive. Les épaules bien détendues. C'est une position importante le soir pour détendre et étirer agréablement notre dos. Voici notre séance du soir. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Bravo d'être resté jusqu'ici et pour vous en féliciter, voici mon petit cadeau que vous trouverez dans la description. Juste au-dessous de cette vidéo, mon guide gratuit, le yoga, ma clé anti-stress, où je vous dévoile tous mes secrets. Car nous avançons ensemble. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour me dire quel thème vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Et à liker avec les petits pouces vers le haut. Et enfin, à partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider vos proches, attendez la phrase du jour qui arrive. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt